La AXA Climate Academy est un programme de formation conçu pour sensibiliser l'ensemble des employés d'AXA dans le monde aux enjeux climatiques et pour les accompagner dans la transformation de l'entreprise en faveur du climat. Il permet aux apprenants de découvrir les fondements scientifiques, de comprendre comment les activités d'assurance et d'investissement évoluent pour prendre en compte le changement climatique et il permet aussi de revoir nos façons de travailler au quotidien pour réduire notre empreinte carbone. Il se conclut par un échange d'équipe à partir d'un guide d'activité qui invite à prendre des engagements collectifs ou individuels. Alors pour être certifié, il faut compter 2 à 3 heures, mais le programme est modulaire, composé de séquences très courtes, faciles à intégrer dans son emploi du temps, et il est accessible en 12 langues. Alors il s'adresse à tous, quel que soit le pays, et quel que soit le niveau d'éveil des apprenants sur le changement climatique. La AXA Climate Academy a été lancée dans plus de 50 pays fin octobre 2021 à l'occasion de la Learning Week. Et Dès son lancement, on a pu constater sur les réseaux sociaux l'enthousiasme des employés à s'emparer de cette formation. Nombreux sont ceux qui ont partagé avec fierté leurs certificats et leur engagement sur les réseaux sociaux en faveur du climat. Nous avons par ailleurs adressé un questionnaire aux employés qui avaient suivi la formation à son lancement et plus de 95% ont affirmé qu'ils comprenaient mieux les enjeux, qu'ils comprenaient mieux comment agir et surtout qu'ils étaient prêts à s'engager personnellement pour lutter contre le changement climatique. À fin mai, donc sept mois après le lancement, on compte plus de 60 000 salariés d'AXA certifiés et ce nombre continue à augmenter. AXA s'étant donné pour objectif de former 100% des employés d'ici 2023. Donc avec plus de 120 000 collaborateurs dans le monde et 95 millions de clients, en agissant chacun à son niveau, on peut avoir un fort impact. Le lancement de la AXA Climate Academy est totalement aligné avec la raison d'être d'AXA, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. Et le climat est l'un des cinq piliers de notre plan stratégique. Alors le projet a bénéficié d'un très haut niveau de sponsorship et de rôle modeling des dirigeants dans tous les pays qui se sont formés avec le programme et qui ont partagé largement leurs témoignages, leur soutien et qui ont engagé leurs équipes. Le projet a été mené en étroite collaboration entre les équipes, ressources humaines, développement durable et communication, tant au niveau global qu'au niveau local, ainsi qu'avec notre BU AXA Climate, spécialisé dans les risques climatiques. Tout le design du programme a été très collaboratif à toutes les étapes. Il a été écrit avec des experts internes pour recueillir des exemples concrets venant du terrain, mais aussi avec des non-experts, afin de calibrer les messages en tenant compte des différentes sensibilités. Et enfin, le dernier facteur clé, c'est l'appétit des collaborateurs pour ce sujet, une étude interne a révélé que 70% d'entre eux voulaient en apprendre plus sur le climat. Et on a choisi de leur proposer cette expérience, une expérience très positive, et de compter sur l'enthousiasme et la viralité, avec des opérations telles que un arbre planté pour chaque certificat. Et ce programme a été très bien accueilli par les collaborateurs.